Salut les Rolistes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va explorer la première partie du RPG A Day 2019. En introduction, je souhaiterais vous parler d'un projet qui va arriver sur Game on Tabletop très bientôt. Euh, J'ai en fait été contacté par Quentin, euh, l'auteur de, de la campagne Les âmes perdues de Gjalp qui est une campagne euh, compatible 5e édition du, du SRD. Hein, vous pouvez y jouer avec, euh, avec Donjons et Dragons, avec Héros et Dragons, avec euh, Dragon de chez Agathe, et avec toute, euh, toute forme euh, du SRD 5e. Euh, il a écrit une très longue campagne qui est découpée en 16 chapitres et qui va être financée très prochainement sur Game on Tabletop à partir du 1er mars 2022. Il m'a contacté pour proposer d'en parler dans une de mes vidéos. Donc, c'est une campagne qui va amener vos personnages du niveau 1 à 16. Dedans, on nous promet des orques, des dragons, des visites de sites divers et variés comme les abysses, les plans, les plans alternatifs des villes comme des donjons et des lieux euh, sauvages. On nous promet de l'or, on nous promet du dragon et différentes aventures avec un équilibrage entre le roleplay, euh, les scènes de donjons et les combats. Euh, cette campagne donc, sera sous la forme d'un livre d'environ 450 à 500 pages, euh, fortement illustré. Euh, J'ai eu l'occasion de voir quelques illustrations, je vais essayer de, de vous en diffuser quelques-unes. Et c'est vrai que ça a l'air très joli. Euh, à partir du 1er mars, sur Game on Tabletop, vous pourrez donc euh, vous procurer et participer à la fabrication de cette campagne. Lorsque Quentin m'a contacté, euh, eh bien, euh, moi, je, je lui ai proposé d'organiser un concours pour vous faire gagner un livre euh, de cette campagne. Si vous souhaitez euh, participer à ce concours, eh bien c'est très facile, vous partagez la vidéo que vous êtes en train de regarder sur les divers réseaux sociaux et en plus, vous ajoutez sous la vidéo en commentaire un commentaire qui indique que vous y participez. Donc Vous écrivez « Je participe » et euh, moi, je tirerai au sort le gagnant euh, parmi toutes les personnes qui euh, se sentiront intéressées. La campagne euh, donc des, des âmes perdues de Gjalpwart. C'est une campagne que Quentin a écrit, travaillé, retravaillé, playtesté et réécrit depuis 7 ans. Et elle sera accompagnée de très belles illustrations, je l'ai dit, mais également de plans type battle map de grande qualité. Donc n'hésitez pas, rendez-vous sur Game on Tabletop dès le 1er mars. Et on fera un tirage au sort probablement durant le mois de mars, en tout cas sur la prochaine vidéo. Attaquons le sujet désormais, euh, RPG A Day 2019. Alors vous n'êtes pas remonté euh, dans le passé, euh, je n'ai pas euh, 3 ans de lag, même si euh, des fois on peut se demander. En fait c'est une année simplement que je n'ai pas fait en RPG A Day. Et comme c'est une expérience intéressante de, de, de parler du jeu de rôle euh, autour des différentes thématiques proposées, eh bien je me suis dit qu'il fallait que je rattrape les années que j'ai ratées, donc euh, j'ai raté 2021 et 2019. Pendant euh, quelques semaines, ces derniers temps, je me suis demandé si j'allais faire un article de blog ou une, une vidéo... Euh, une vidéo par question ou par mot-clé comme je faisais avant. Donc j'ai plutôt décidé de vous faire cette vidéo euh, en deux parties, parce que sinon ça risque d'être un petit peu long. Donc on va faire les 15 premières questions maintenant, et on fera les 16 questions restantes euh, dans quelques temps, probablement accompagnées du résultat du tirage au sort. Là ça dépend où est-ce qu'on en sera. Euh, dans tous les cas, c'est parti. Numéro 1, first ou premier alors, bah, premier, la première fois qu'on joue, la première partie de jeu de rôle qu'on fait, c'est euh, toujours un moment extrêmement euh, parlant. Moi, j'ai initié énormément de gens, euh, je n'oublierai jamais ma première partie, j'en ai déjà parlé dans, dans des vidéos précédentes. Euh, c'est un moment qui, pour moi, est vraiment, euh, vraiment essentiel. On, on voit euh, facilement... Quel, euh, quel type de rolliste euh, les gens peuvent devenir. On voit également facilement les gens qui n'accrocheront pas au jeu de rôle. Hein, ça, ça existe. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Mais, mais ça existe. Euh, les premières parties, c'est la première fois. C'est la première fois, comme, euh, comme, le, comme le chantait euh, Trio. Et, euh, et donc c'est un moment qu'on ne, qu ne pourra pas revivre. C'est un moment qui, qui, pour moi, forme. Euh, l'image qu'on va avoir du jeu de rôle pendant au moins euh, une bonne partie de notre vie de rôliste. Et c'est quelque chose auquel il faut faire, faire attention, je pense. La première fois que vous jouez avec des gens, faites, euh, faites attention à l'image que vous pouvez leur donner du jeu de rôle. Euh, alors je ne vais pas vous dire que ça c'est bien et que ça c'est pas bien, juste gardez à l'esprit que pour les personnes c'est leur première partie, c'est éventuellement leur Première expérience de jeu de rôle euh, tout court, mais tu n'avais peut-être même pas euh, idée de comment se passe une partie de jeu de rôle avant euh, d'y participer. Donc euh, gardez à l'esprit qu'une première fois ça ne se refait pas et qu'il est important donc de, de faire attention aux, aux joueurs et aux joueuses qu'on initie pour la première fois. Numéro 2, unique. Alors, bah, unique, le, le jeu de rôle, c'est un loisir unique. Euh, vous le savez, euh, moi c'est ma, ma passion principale. Euh, J'essaye de jouer le plus souvent possible. Euh, ça, fait, euh, ça fait maintenant euh, 20 ans. 19 ans, 20 ans Ça fait 20 ans que je fais du jeu de rôle. Et euh, j'ai jamais réussi à m'en lasser. C'est un, un loisir qui nous apporte euh, des sensations uniques. C'est un loisir que j'adore partager avec tout le monde et, et si les gens étaient étaient tous ouverts et euh, eh bien je pense que j'aurais initié absolument tous les gens que j'ai rencontrés dans ma vie tous ceux qui, qui connaissent pas en tout cas euh, je pense qu'autour du jeu de rôle on peut découvrir les gens euh, sous une un point de vue sous sous une dans des types de situations qui sont uniques et qu'on ne peut pas retrouver ailleurs on ne découvre pas quelqu'un euh, en, en faisant un, un sport euh, de la même manière qu'on les découvre autour d'une table de jeu de rôle. On ne découvre pas quelqu'un de la même manière autour d'une bière euh, à discuter dans un bar que autour d'une partie de jeu de rôle. Et surtout, on n'approche pas les gens et on les aborde pas de la même manière autour de n'importe quelle situation plutôt qu'autour d'une partie de jeu de rôle. Donc pour moi, le jeu de rôle, c'est un loisir unique en son genre pour tout ce qu'il est capable de nous faire ressentir et tout ce qu'il est capable de nous faire vivre. Le jeu de rôle, c'est une passion unique que, que je recommanderais à tout le monde. Numéro 3, engager. Alors s'engager pour le jeu de rôle, euh, c'est une des manières euh, de, de le mettre en avant, de, de le rendre plus visible. On a beaucoup moins de rôlistes en France qu'on en a euh, en, aux états unis par exemple, même en toute proportion gardée. Et, euh, et pour moi, c'est dommage parce que bah, plus on est de rôlistes, et plus euh, il va y avoir de création, plus il va y avoir de, de développement euh, des choses, plus il y aura de, de gens avec tel ou tel talent euh, qui seront des rollistes et qui pourront partager leur passion. Euh, S'engager euh, pour le jeu de rôle, c'est autant euh, écrire un scénario et le proposer en ligne qu'en parler autour de soi. Ou, euh, ou le mettre dans les loisirs de son CV. Je sais que c'est un débat fréquent, il y a des gens qui, qui défendent que, que l'espace voilà, que, que loisir sur un CV, alors éventuellement ça n'a rien à faire là, mais que même quand on met un espace loisir, que mettre le jeu de rôle, et eh ben, c'est potentiellement euh, problématique. Hein. On a encore les héritages de, des années d'huma etc., même si ça commence à, à se faire loin. Euh, moi j'ai toujours mis jeu de rôle sur, euh, sur un CV. En fait je, je revendique le fait d'être un, un rôliste. Euh, D'une part parce que ça fait partie de cette visibilité, euh, il m'est arrivé dans des entretiens d'embauche qu'on qu qu me demande ce que, que j'entends par jeu de rôle, parce que les gens ne connaissaient pas ou n'étaient pas sûrs que, que je parlais du rôlisme. Et, et pour moi c'est en parlant des, des, des choses que l'on fait qu'on va les défendre. C'est en montrant qu'on est, on est des gens intégrés à la société, qu'on est des, des, des gens normaux avec une passion unique, que, euh, que le jeu de rôle sera plus représenté. Et donc, euh, s'engager dans le jeu de rôle, c'est euh, pas uniquement euh, en faire son métier comme euh, une poignée de gens seulement arrivent à le faire euh, chez un éditeur ou en tant qu'auteur indépendant. Euh, c'est également le, le mettre euh, visible. Donc, euh, rendez le jeu de rôle visible, vous ferez plus de rôlistes, vous susciterez des curiosités, vous revendiquerez euh, que cette activité est une activité absolument excellente et unique. Donc euh, moi je m'engage pour le jeu de rôle, avec mon blog, avec les vidéos que je produis, mais également dans la vie de tous les jours en revendiquant haut et fort euh, que je fais du jeu de rôle et que c'est la meilleure passion du monde. Numéro 4, euh, le partage. Eh bien partagez cette vidéo euh, pour pouvoir participer au concours. N'oubliez pas de rajouter un petit commentaire avec « je participe » et, euh, et éventuellement euh, on, on vous tirera au sort pour gagner. Euh, un livre de la campagne euh, des âmes perdues de Gjelp Numéro 5, espace. Alors espace, évidemment, ça m'évoque Star Wars. Euh, je suis un grand fan de Star Wars et, et, euh, et c'est un univers qui me plaît beaucoup. J'ai joué à plus ou moins toutes les versions euh, euh, du D6 au D20, euh, la version euh, récente avec... Euh, avec le système de chez Edge, euh, qui, est, qui est très très sympa aussi. Mais plus récemment, j'ai été euh, très agréablement surpris, on m'a initié, on m'a fait, fait jouer un scénar d'introduction du jeu de rôle The Expense, et The Expense, eh c'était euh, très agréable comme, euh, comme jeu de rôle, puisqu'on est dans, dans quelque chose de beaucoup moins space opéra, évidemment. Euh, ça reste de la science-fiction, ça se passe dans l'espace, mais l'espace qui, qui nous est proche, hein, est, ça se passe globalement entre, entre nous, Mars, et un, un peu plus loin. Et et ça a vraiment un univers génial dans le sens où il est, euh, il est crédible, alors je ne suis pas assez euh, astronome pour pouvoir dire s'il est parfaitement réaliste, mais en tout cas il est, euh, il est crédible, on est, on est dans de, dans de l'anticipation autant que dans, dans la science-fiction je pense, et c'est euh, un univers qui m'a beaucoup parlé, qui m'a beaucoup plu, j'ai passé un, un super moment euh, dans, ce, dans, dans, cette, dans cette partie, et, euh, et du coup, VExpense, si vous ne connaissez pas, eh bien, foncez, euh, c'est un bon moyen d'explorer euh, l'espace. 6. Ancien, eh bien, euh, dans l'ancien, alors, euh, sans parler des grands anciens, Cthulhu, etc. Euh, moi, j'aime beaucoup les scénarios Cthulhu, j'en ai fait deux ou trois récemment, qui se passent euh, en lien avec euh, l'Antiquité. Hein. Il, il y a des scénarios qui se passent en, en, en Grèce Antique, et plus récemment, j'ai fait des, des scénarios... Qui se passe en Égypte, euh, que ce soit dans les années 20 ou 30, hein, à la... même en 1890, hein, à la grand, grande ère de l'archéologie et de la découverte, le monde de l'Égypte antique, des pyramides, des pharaons, etc., de l'archéologie, euh, a quelque chose de génial, puisque c'est de l'ancien euh, historique, euh, tout, à fait, euh, tout à fait crédible et, et, et, et réel, qu'on n'a aucun problème à lier avec, euh, avec les, les grands anciens du mythe, avec... Euh, avec les, les monstruosités de Lovecraft, et, euh, et c'est un environnement que j'aime bien. Si vous n'avez pas, pas eu l'occasion d'essayer, eh bien, euh, cher, cher MJ euh, de, de Cthulhu, je vous invite à, à vous pencher sur les quelques scénarios qui existent euh, en lien avec euh, l'Égypte antique. Ça fait des expériences plutôt géniales. Numéro 7, familier. Les jeux qui me sont le plus familiers, c'est les jeux, évidemment, dont je suis euh, parfaitement à l'aise, avec leur univers. Euh, en premier, je pense à Vampire la Mascarade, qui est, qui est un univers que j'ai tellement étudié, tellement lu et tellement euh, adoré, que je suis à l'aise dedans en général euh, tout le temps. C'est un univers qui m'est extrêmement familier. J'ai un, un background, euh, un Paris by Night personnel qui, euh, qui reste le même depuis la première fois où j'ai fait jouer Vampire. En fait, je, je fais évoluer ce monde, même quand mes tables ont changé, mes joueurs et mes joueuses ont changé. Euh, mes histoires, mes scénarios ont changé, le Paris by Night, lui, euh, reste le même et, euh, et a continué d'évoluer au fur et à mesure des années euh, depuis, euh, depuis un peu plus de 15 ans que je fais jouer Vampire, C'est euh, un jeu qui m'est voilà, extrêmement familier. Un des autres jeux avec lequel je suis familier, c'est évidemment Cthulhu parce que j'y ai beaucoup joué, parce que euh, son univers, euh, bah, c'est le nôtre à l'origine, donc Que ce soit en contemporain, en années 20, en 1890, ou, ou même euh, plus loin dans le passé ou le futur. C'est un univers avec lequel je suis familier parce que je suis parfaitement à l'aise euh, dans ce jeu. Euh, J'ai pas de problème à, à, à faire des rebondissements euh, sur, euh, sur les actions euh, des joueurs et des joueuses autour de la table. Et, euh, et c'est un environnement dans lequel je me sens euh, parfaitement à l'aise aussi. Donc c'est probablement ces deux jeux-là avec lesquels je suis le plus familier. 8 Obscur Alors euh, des jeux à jouer dans l'obscurité Des jeux à jouer dans le noir Il euh, y en a il y, y en a plusieurs Alors effectivement on va avoir l'appel de on, on vient d'en parler, pas la peine de, de continuer Mais l'appel de Cthulhu à l'allure de la bougie Ou au moins pour certaines scènes C'est particulièrement génial Dans les autres jeux à jouer dans le noir On va pouvoir penser à Sombre De, de Johan euh, Sipion Sombre euh, Donc le, le, le slasher euh, En mode... Euh, en mode film d'horreur, c'est un jeu qui, selon le scénario évidemment, mais gagne probablement à être joué dans l'obscurité, parce que vous avez la possibilité de faire sursauter vos joueurs, Il faut pas aller jusqu'à essayer de, de traumatiser votre table, mais vous pouvez voilà faire, euh, faire un petit coup euh, sur la table que, que, que vos joueurs et joueuses ne vont pas voir venir, euh, tourner autour d'eux, ils entendent euh, votre voix, et la lumière de la, de la bougie, en plus de l'ambiance classique, euh, euh, très agréable à faire, eh bien, vous permet quelque chose de très sympathique, qui va être de couper toute lumière en une seule fois. Vous soufflez la bougie et tout le monde est dans le noir. Et à ce moment-là, vous pouvez laisser vos joueurs dans l'obscurité quelques secondes, afin qu'ils qu s'imprègnent euh, de cette obscurité autour d'eux, euh, ce qui vous permet d'avoir plus d'impact pour, euh, pour la suite de votre scène alors c'est un, un effet à n'utiliser que très rarement hein, à utiliser que dans certaines parties et j'aurais tendance à dire une seule fois euh, dans une séance mais euh, pour avoir testé euh, le coût euh, de la bougie euh, que, que, voilà, que, que les joueurs et joueuses n'ont pas tendance à relever plus que ça des hein, MJ qui font jouer à la bougie c'est pas super rare mais le coût d'éteindre la bougie va vous permettre d'amener beaucoup plus de poids au redémarrage de l'histoire. Donc choisissez précisément vos scènes, mais il euh, y a moyen en général de faire quelque chose de très cool autour de, de jouer dans l'obscurité. 9. Euh, critique. Alors, une de mes plus belles scènes en tant que joueur euh, en critique, c'était euh, ma toute première table. À Donjons et Dragons, j'ai réussi à succéder une réussite critique, avec juste derrière un échec critique. Donc, eh bien, dans, dans cette scène, mon personnage, un, un nain, euh, un nain euh, tout ce qui est plus classique, hein, un nain avec euh, deux bras, deux jambes, une barbe et, et un casque, euh, qui, euh, qui, qui combat, euh, à ce moment-là, on combat un groupe d'orques, d'orques, gobelins, je ne sais plus, euh, et, et plusieurs, de, voilà, plusieurs de, de nos personnages sont, sont encerclés et euh, sont bloqués et donc mon 1 arrive pour essayer de, de, de sauver un petit peu le truc, et donc j'arrive et je dis, je vais, je vais mettre un coup en tournant autour de moi avec ma hache, et euh, ainsi essayer de, de faire de la place, peut-être pour euh, qu'on s'échappe si c'est ce qu'il souhaite, ou en tout cas que euh, qu'on on gagne un peu de place et qu'on arrête d'être encerclé. Euh, je, je jette mon dé à la demande de, de mon MJ, 20 naturel réussite critique, je décapite deux, deux ou trois adversaires, et donc suite à cette attaque circulaire, euh, il me reste une attaque, je me tourne vers mon meneur, je fais « est-ce que je peux faire ma deuxième attaque ?» en poursuivant mon mouvement tout en, tout en continuant à tourner sur moi-même. Il me dit euh, « vas-y, fais ton, fais ton deuxième jet d'attaque », donc je jette mon dé et cette fois un naturel, échec critique euh, immédiat, alors euh, hilarité générale autour de la table, on se tourne vers le meneur euh, pour, euh, pour apprendre sa conclusion euh, euh, de mon action, et il annonce, eh bien, euh, « Tâche, t'échappe des mains et euh, jette-moi tes dégâts. » Alors, je jette mes, mes dégâts. Il, euh, il tire au dé, euh, un de mes alliés euh, qui, prend, euh, qui prend les dégâts. Et à ce moment-là, eh bien son personnage euh, avait moins de, moins de points de vie que, que ce que j'ai tiré. Et euh, le meneur nous annonce que donc, après avoir euh, décapité euh, trois adversaires, eh bien, en fait, j'ai tué un, un compatriote, un, un ami du groupe. Donc c'était mon, mon critique, euh, double critique, euh, assez, euh, <rire> assez euh, original, euh, dont on a pu parler longtemps autour de la table. 10. Focus. Euh, eh bien la, la, la concentration, euh, ça, dépend, ça dépend des jeux mais ça dépend surtout des scènes. Il y a des scènes où il est important de garder la, la concentration euh, du meneur sur la narration et surtout garder la concentration des joueurs sur euh, ce qu'on peut euh, être en train euh, de raconter. Euh, une scène, euh, une scène avec une intensité euh, puissante, hein, que ce soit une, une scène de magie dans Pandragon euh, ou, ou une, scène de, une scène de description de, de monstres dans, dans Toulouse euh, une scène d'ambiance, et euh, eh bien, elle est tout de suite ratée si euh, c'est interrompu par des vannes, si euh, les private jokes fusent, si euh, on a d'un côté euh, Josiane qui raconte le dernier film qu'elle a vu et Robert qui est en train de fouiller dans le paquet de chips. Il y a plein de scènes où c'est pas forcément problématique que tout le monde ne soit pas absolument focus. C'est mieux si tout le monde écoute, même quand c'est pas sa scène. Mais il y a plein de scènes où c'est pas gênant de ne pas être à fond. Il y a des scènes où, euh, où le focus est essentiel, il faut que les gens restent concentrés. Euh, et du coup, si on est en fin de soirée, peut-être que cette scène-là peut être reportée à la prochaine séance et on finit avec quelque chose de plus léger si on sent que que les joueurs sont en train de décrocher. Si, euh, si on est dans une scène euh, qui a besoin euh, d'être écoutée, qui a besoin d'être euh, jouée, d'être vécue, et dont le role-play euh, soit euh, maintenu sans, sans interruption, bien, il peut être éventuellement intelligent d'appeler euh, la concentration de ces joueurs, même de manière euh, et bien concrète, c'est-à-dire de leur dire « Stop, stop, stop, est-ce qu'on peut se concentrer deux minutes euh, je, voudrais, euh, je voudrais faire une scène un petit peu plus focus. » Le, le, le moment de concentration euh, que même si on doit le réclamer aux joueurs euh, sera récompensé euh, si, si, si la scène est réussie et les, et, et les joueurs et les joueuses écoutent si, si ça a de l'importance 11 examiner euh, alors euh, examiner fouiller rechercher euh, lorsque les, les personnages des, des joueurs et des joueuses euh, ont besoin de faire des enquêtes, je suis euh, assez souvent partisan du jet toc caché. C'est-à-dire, lorsqu'on va, lorsqu va faire une recherche, euh, que ce soit une recherche de piège dans un donjon, un jet toc dans Toulouse, euh, ou, euh, ou même un, un jet de, de, de persuasion ou d'interrogation auprès, auprès d'un PNJ récalcitrant euh, avec lequel les les personnages ne, ne savent pas sur quel pied danser, euh, eh bien c'est pas mal d'avoir euh, de votre côté de l'écran euh, le score de TOC, de recherche, de persuasion ou autre de, de, des personnages de vos joueurs. Parce qu'on eh tombe facilement, euh, même avec des, des joueurs et des joueuses plutôt éveillés au fait qu'ils euh, ont droit à une suspension consentie d'incrédulité, euh, un... Un joueur à qui vous demandez de faire un jet de recherche de piège pour son personnage, s'il le rate, il le saura parce que vous allez simplement rien lui répondre. Mais il saura qu'il a quelque chose à trouver. Si vous avez les scores de votre côté, vous pouvez faire les jets à leur place ou simplement leur demander de faire le jet pour ne pas leur piquer le jet de dés sans leur dire à quoi correspond ce jet. Vous faites les jets à derrière l'écran, ou en tout cas vous comparez les résultats de leur jet derrière l'écran sans leur dire à quoi ça correspond. Ainsi, euh, les personnages de vos joueurs restent dans le mystère, et puis euh, les joueurs et les joueuses autour de la table, eh bien, n'auront pas cette, cet indice supplémentaire euh, dans, dans l'examen. 12. Amitié. Euh, J'ai rencontré un certain nombre de mes amis autour de mes parties de jeu de rôle. Euh, en ce qui concerne les gens que j'ai rencontrés dans d'autres contextes, je les ai en général assis euh, autour d'une table de jeu de rôle euh, rapidement après m'avoir connu. Euh, globalement, euh, ce que je peux dire là-dessus, c'est euh, lors de ma première table de JDR, on, on, on, a, euh, on a eu des, des rapprochements amicaux euh, avec, euh, euh, avec un des joueurs, euh, et ce qui était rigolo, parce entendait tous très bien, c'est qu'on est, qu est devenu amis principalement autour de l'inimité que nos personnages avaient. Euh, on, on avait des personnages qui étaient, euh, enfin pas fondamentalement opposés, mais qui étaient régulièrement en conflit sur la manière de procéder. Je jouais un nain guerrier euh, un petit peu euh, brutasse, en plus du fait d'être un, un joueur jeune d'âge et jeune dans, dans le JDR. Et, euh, et, et lui euh, était plus expérimenté, un petit peu plus âgé que moi. Et, euh, et il jouait son personnage qui était un roublard. Euh, euh, toujours sur, euh, sur la discrétion, l'approche le, le, fine et, et détournée si possible. Euh, et nos personnages étaient donc sans cesse en, en conflit sur la manière d'aborder les choses. Ce qui euh, nous a amené à avoir de plus en plus de, de roleplay l'un envers l'autre. Euh, et, et notre amitié est est né principalement de cette inimité des personnages. C'était plutôt euh, sympathique, expérience. 13. Mystery, les mystères. Euh, bah, le mystère, dans tous les jeux, c'est cool. Euh, Qu'on qu fasse du, du, du porte-monstre-trésor juste pour, euh, pour faire l'équivalent d'un jeu de plateau et pas se prendre la tête sur le roleplay, bah, avoir un petit, euh, un petit suspense, un petit, un petit mystère. Euh, qui progresse doucement dans le scénario jusqu'à nous amener à une révélation quelconque, ça reste sympa, quand on joue à des jeux plus d'ambiance, type l'Appel de Cthulhu, Lacuna, même Billets rouges ou Sombre, le mystère est une grande part, forcément, du fonctionnement de la partie, et il est souvent moteur même, pour, pour les personnages et les joueurs qui interprètent ces personnages. Donc bah, le mystère dans le JDR, c'est un, un peu la base. Quoi. On, on va apprécier de le voir partout. Donc pas de limite au mystère, foncez. Mettez, mettez des, des énigmes, mettez, mettez un petit peu de... Bref, il faut du mystère. 14. Euh, Guides. Euh, alors il m'arrive dans, dans des one shot euh, ou alors euh, dans des groupes euh, de personnages particulièrement pas éclairés, euh, d'utiliser un PNJ pour, pour guider un petit peu les, les, les joueurs et les personnages des joueurs. C'est souvent et rapidement trop visible, donc faut éviter d'en abuser. Après euh, même de manière totalement visible, des joueurs complètement paumés apprécieront en général une main tendue de la part du MJ, même si elle est soulignée avec un PNJ guide plutôt évident. Dans un des one-shots que j'ai écrit et que je fais jouer de temps en temps à Cthulhu pour de l'initiation ou pour de la soirée, ad minima, j'utilise un PNJ guide qui est un chien. Euh, c'est encore, euh, encore plus visible, mais euh, je ne m'en sers bah, voilà, que, que si les joueurs sont un peu paumés, parce que c'est un, un scénario qui est, qui est très, très fermé sur, euh, sur un, un huis clos géographique et, euh, et dans un temps donné. Donc euh, parfois, euh, je me suis servi voilà, de, ce, de, ce chien, de ce chien en guide PNJ pour les, pour les joueurs. Euh, pff, le, le faites pas euh, si, si vos personnages sont partiellement sur la bonne voie, s'ils sont en train de discuter, s'ils ont eu des idées. Parce que plus ou moins tous les joueurs et les joueuses voient le PNG Guide hein, qui débarque à pile poil, le bon indice qu'on avait au bon moment, le, le chien qui, qui aboie dans la bonne direction, le... c'est toujours visible. Dans le monde d'aujourd'hui, avec les films, les séries, les, les, les bouquins qu'on consomme, les, toutes les parties de jeux de rôle qu'on a pu faire, bon, voilà, tout le monde le voit venir. C'est quand même une aide très pratique. Euh, il faut s'en servir si vos, si vos joueurs sont paumés. Mais n'abusez pas de ça. Et voilà, prenez pas, prenez pas vos personnages. Et surtout pas les joueurs qui incarnent ces personnages pour des camps. 15. Porte. Oh putain. Euh, J'ai fait une vidéo là-dessus, mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu et qui veulent pas aller la regarder, euh, en gros, euh, à mes yeux, la porte, c'est le pire ennemi des joueurs de jeu de rôle. Pas des personnages, mais des joueurs. Euh, on a tous une liste incalculable et longue comme un jour sans pain de d'anecdotes autour des portes dans les parties de jeu de rôle. La porte, c'est le pire adversaire que vous pouvez mettre dans les, dans les pattes de vos joueurs et joueuses de jeu de rôle en tant que MJ. Il n'y a rien de plus méchant qu'une euh, porte. Plus de détails, c'est par là, mais la porte, non. Voilà, cette première partie de la Day 2019 en rattrapage, en semi-impro, est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. Euh, et je vous rappelle que vous pouvez participer au concours euh, organisé euh, par euh, les âmes perdues de Gjalpvart. Euh, Quentin euh, compte offrir euh, une, une version physique de la campagne euh, sur, euh, sur le concours. Donc, euh, allez-y massivement vous me dites, je participe ici, et vous partagez la vidéo sur, sur tous les réseaux, comme vous savez si bien faire. On se retrouve très bientôt pour la deuxième partie donc, de RPG Day 2019. Je vous tourne ça dès que c'est possible. D'ici là, portez-vous bien, faites plus de JDR. Ciao les autres